Ah oui, oui, oui, j'ai des idées cadeaux, oui. Le guide pour agir s'adresse à celles et ceux qui ont envie de changer les choses en vue d'un monde plus solidaire, écologique et démocratique. Ce guide a pour ambition de vous aider à trouver l'engagement citoyen qui vous convient. Grâce à des conseils et des bons plans regroupés en 230 manières d'agir, 1000 contacts sur 16 grandes thématiques dans Paris et plus de 30 villes. Ça me plairait. Parce que nous, on est la génération où on se disait euh, « oui d'accord, on va faire quelque chose pour la planète ». On n'a pas tous joué le jeu, en réalité. Et je trouve que les jeunes sont très investis, justement. Et je trouve que c'est une excellente idée. S'il peut y avoir un guide, effectivement, pour agir en ce sens et l'offrir à, à l'ancienne génération ou toutes les anciennes générations, je trouve ça fantastique. Vraiment, c'est très important. Donc il faut l'offrir, mais pas nécessairement à des jeunes. Et tout le monde est concerné. Prix libre. Vous pouvez donner ce que vous voulez en fonction de votre budget et de la valeur que vous accordez à l'objet.